aujourd'hui, je t'amène au plus haut sommet de Hong Kong, tu vas comprendre pourquoi. Ce que vous venez de voir, c'est le sommet de Hong Kong. Pourquoi je me trouve au sommet pour tourner cette vidéo-là sur YouTube cette semaine? Quel va être le sujet? Le sujet est... Quel objectif que tu vas te donner toi en tant que vendeur ou simplement débutant pour amener ta business à un niveau exceptionnel en 2020 donc avant de continuer je t'invite à liker cette vidéo, partager si le cœur t'en dit, puis euh, on y va! Que tu sois aussi loin que ça avec Amazon ou que tes objectifs se rapprochent de plus en plus et que tu deviens le meilleur grand meilleur, de professionnel en professionnel, tu dois comprendre pourquoi il est important de te rapprocher de tes objectifs. 2020 va être une année exceptionnelle. Euh, 2019 l'a été, on, ça tire à sa fin. Amazon ont déjà euh, publié leur rapport. Les ventes ont littéralement explosé. Ils ont dominer de tous bords, tous côté la concurrence. Est-ce que 2020 va être une année plus difficile pour devenir vendeur Amazon? Oui. Est-ce que euh, 2020 va être un, une année où -ce il va y avoir plus d'échecs? Oui. Est-ce qu'il va y avoir plus de vendeurs? Absolument, mais il y en a beaucoup plus qui vont lâcher. Une formation telle que la nôtre, une formation qui te prend par la main, euh, vidéo par vidéo, qui te montre étape, pa étape par étape, que tu sois débutant experts va faire toute la différence. Le monde qui, qui se forme, le monde qui prenne le temps d'améliorer leurs compétences, vont rester sur le marché en 2020. Le monde qui vont euh, suivre des formations, le monde qui vont euh, améliorer leurs compétences, vont être les top vendeurs dans, dans leur catégorie et c'est ce qui va faire toute la différence. C'est là ce qu'on va diffé différencier un amateur d'un professionnel. Donc, pour ce faire, comment est-ce que toi, tu dois t'y prendre? Afin d'améliorer tes compétences. Pour améliorer tes compétences, un, tu dois prendre le temps de te former, d'apprendre les bonnes choses, de suivre les bonnes, les bonnes formations, là, là ou les bonnes formations, parce qu'il y en existe, il en existe plus d'une. La nôtre est-ce que c'est la meilleure absolument Pourquoi Parce qu'elle te donne accès à un volet entrepreneurial exactement comme que je te parle aujourd'hui. J'ai des vidéos euh, qui sont purement pour les étudiants. Je fais, je fais euh, beaucoup, beaucoup de capsules vidéo sur l'entrepreneuriat pour aider les étudiants à amener leur chiffre d'affaires, leur business à, à un autre niveau. Puis ça, c'est très très très important de travailler le mindset parce que vous êtes laissé à vous-même. Oui, vous suivez, vous suivez la formation, mais après ça, qu'est-ce qu qu'il en est de votre motivation Vous pouvez aller chercher des livres euh, sur Darren Hardy, euh, Tony Robbins euh, et euh, J'en ai Mark Twain, il y, en a, il y en a un paquet, paquet, paquet qui peuvent vous garder à jour, motivé. Un simple truc de professionnel qui peut te donner à, vraiment, vraiment à un autre niveau, c'est d'avoir un agenda et de le suivre. C'est-à-dire qu'avoir des périodes bouquées dans ton agenda que tu vas suivre, étape par étape, te dire bon, tel jour je fais telle, telle chose pour ma business, tel jour je m'occupe de mes réseaux sociaux de la business, tel jour je me, je me prends une formation je me garde du temps pour me former. Donc, ça, ça peut faire absolument toute la différence.